j'espère que vous allez bien aujourd'hui toute nouvelle vidéo Alors c'est une vidéo vous pouvez en parler un peu plus sur les vidéos que je ferai un, un, un peu plus tard donc euh, voilà juste avant n'hésitez pas à t'abonner et de mettre le petit like et de mettre le petit pouce bleu ça veut dire la même chose c'est pas grave euh, et mettre la cloche de notification parce que si tu veux avoir une vidéo avant première il faut que tu te mettes la cloche de notification voilà mon rêve d'avoir un God créateur donc si vous voulez que je, aille, je suis content n'hésitez pas à vous abonner et vous abonnerez à vous à votre chaîne aussi si vous le faites Donc je serai c'est qui sera abonné Je sais qu'ils ne sont pas abonnés. À ça de vous faire des mensonges. Je vois tout sur Youtube. Tout sur euh, Youtube Créateur. Je sais pas quoi. Bref. Ce n'est pas ce sujet, plus je sur un, un, deux, ce sujet là. c'est pas à propos de ça. Mais c'est pour vous dire que je sortirai beaucoup plus de vidéos. Parce qu'en ce moment je ne sors pas de vidéos. Je sors beaucoup plus de shorts que de vidéos. Donc euh, Voilà. Vidéo cache-cache, vidéo euh... euh, je sais pas, c'est à vous de vous dire des vlogs. Voilà, il y aura plusieurs projets euh, à la fin de l'année. Pas enfin, à la fin de l'année prochaine. fin l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de vidéos. Beaucoup... beaucoup plus de vidéos. Donc euh, voilà, c'est. C'est. Voilà, c'est pour vous dire ça. Parce que je chante beaucoup plus de shorts. Après, vous allez dire, oui, je chante que des shorts. Je sais pas quoi. Après, voilà. Euh... Parce qu'en fait, j'ai pas trop d'idées en vidéo. J'en ai marre de faire des vidéos au star. Après, si vous voulez que je vous refasse des vidéos au Brostar, ça ça me dérange pas. Mais voilà. Euh, Brostar, Fortnite, c'est un peu compliqué. Mais euh... Euh, voilà. BROSAR, ça m'a ça un peu saoulé. Parce que voilà. Après, ma plus grosse vue sur BROSAR, c'est 64 vues. Merci. Euh, voilà. Mais ça m'a. Ça m'a. Ça m'a dégoûté. Ça ouais. Du coup, si vous voulez des idées sur quelle vidéo je peux je faire, bah, n'hésitez pas à, à commenter et euh, au pire dire euh, à l'avant-première, juste en dessous je lirai euh, fusion Je lirai euh, les exemples. Hein. Bon, on va pas perdre de temps. Je vous laisse, hein. je sais que vous êtes occupés, hein. vous êtes vous vous venu, vous venu ne, me voir euh, en vidéo. Donc euh, allez, faites vos occupations. Ciao, je vous laisse.